Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de l'année 2022. Nous y sommes, donc tous les tirages sont terminés pour 2021, je vous invite à aller les regarder, décembre, la semaine, le mois, etc. Euh, là, j'ai décidé de commencer 2022 par les tirages, pardon sentimentaux parce que il est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas commencé ou je n'avais pas fait de tirage sentimental ou toujours après les tirages généraux donc ça fait un petit moment qu'on sait pas trop ce qui se passe au niveau de l'amour je vais de, dans le sens inverse du zodiaque donc j'ai commencé par les Capricornes et puis on va aujourd'hui faire les Sagittaires donc bienvenue à vous les Sagittaires Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire on va prendre des cartes d'énergie pour commencer, pour voir un petit peu ce qui se passe. Puis je vais utiliser l'oracle coup de cœur et puis le petit oracle de l'amour. On aura une dernière carte qui sera un conseil. Donc restez jusqu'au bout. Chère ami Sagittaire, donc c'est un tirage général, ça peut être pour les couples ou pour les célibataires, ça va que parfois ça donne une connotation pour le couple, parfois ça sort plus pour le célibataire. Essayez d'adapter à votre situation et puis acceptez les tirages tels qu'ils sont parce que ça ne sert à rien de dire que ça ne vous parle pas ou que c'est négatif. Je ne peux pas changer le tirage que je reçois pour vous faire plaisir. Vous voyez bien les cartes, elles tombent, euh, elles, <rire> je les prends devant vous, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne des guidances de Shiva ou à cliquer la petite cloche qui est à côté, à droite, pour recevoir les vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites aussi 2022. Et euh, si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez un petit mail qui euh, se trouve donc sous la vidéo pour une guidance ou pour un, un cadeau que vous voulez offrir aussi comme, euh, comme pour les fêtes, voilà, un tirage pour quelqu'un. N'hésitez pas, vous pouvez me le demander, je vous l'offre avec l'intitulé spécifique Cadeau, tirage, guidance pour la personne de votre choix Donc on va commencer tout de suite avec une, un message des euh, anges de l'amour pour les sagittaires On va regarder, donc je vais faire par période du 1er au 15 comme je vous avais dit il y a quelques temps en arrière que je, je, je ferai plutôt les tirages par quinzaine. Alors, Sagittaire du 1er au 15 janvier 2022. Pas se tromper, je crois que j'avais dit 2021. Mais ça arrive à toutes. On est encore à force dans le de, 2021. Alors, en janvier 2022, du 1er au 15 janvier 2022, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour l'amour Sagittaire du 1er au 15 janvier 2022. Donc, on va voir pour vous ce que je vais tirer comme carte. On nous parle de finances et carrière. Donc, peut-être certains, Sagittaire, vous allez euh, être influencé par votre situation financière ou votre partenaire. Ou quelqu'un autour de vous, il y, aura une, il y aura quelque chose qui pourrait influencer votre vie affective. On va baisser un petit peu pour avoir plus de place. On nous dit, bon, quelques problèmes financiers peuvent affecter votre vie sentimentale. Alors, ça peut bien sûr parler à certains, pas à tous. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. C'est peut-être le reste qui va vous parler, peut-être ça, pas du tout. Alors, ça pourrait affecter, par exemple, il y a des manques financiers. Il faut voir aussi les tirages de décembre si j'en parle déjà. Euh, un problème euh, par exemple de manque d'argent ou trop de dépenses pour les fêtes, ça crée des conflits ou beaucoup de dépenses ou de sorties qui pourraient créer des, oui, des conflits dans votre vie ou pour euh, rencontrer quelqu'un ou, ou faire un voyage pour aller vers quelqu'un, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a une notion d'argent qui crée quelques petits soucis. Je vais prendre une carte du Romantic Love de euh, Tarot pour voir aussi ici donc pour vous les Sagittaires, Sagittaires du 1er au 15 janvier 2022. Quelle énergie du 1er au 15 janvier 2022 Quelle énergie pour les Sagittaires 1er au 15 janvier 2022 Alors ce sera une carte générale et non un taroscope. Nous avons la lune. Il y a quelque chose qui peut effectivement cacher... Euh, être caché, pas être dit, hein, la lune, c'est ce qu'elle peut représenter en premier lieu, elle peut parler aussi d'émotivité, elle peut parler de grossesse, j'avais eu dernièrement, alors je ne sais plus si c'était les sagittaires, hein, il y avait justement plusieurs cartes euh, qui parlaient de grossesse et je disais, bah, on voit, on dirait le couple, je pensais que c'était les amoureux, mais c'est la lune, en fait cette carte, c'est bien le 18 on aurait dit qu'il tenait le ventre de cette femme. On aurait pu voir une grossesse. Mais, donc, de l'émotion, oui, on peut parler de, de grossesse, on peut parler de choses cachées, souvent, dans les tirages amoureux, euh, c'est ce que je vois. Quand il y a la lune, il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont cachées, ou ça peut parler d'une tierce personne qui est dans les parages. Avec un message angélique, on va voir quest ce qu'il y a comme message supplémentaire. Donc pour les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022, un message. Sagittaire pour l'amour. Sagittaire pour l'amour. 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. En amour. 1er au 15 janvier 2022. En amour. Vous allez avoir des opportunités. Donc là, ça parle par exemple bien pour les célibataires. Par exemple, j'ai fait les Capricornes, ça parlait vraiment au couple. Hein. Là, on peut voir qu'il y a deux possibilités. Et avec cette carte, opportunité, ça pourrait vraiment parler aux célibataires, donc qui n'ont pas euh, quelqu'un dans leur vie. Avec cette carte, il y a aussi une notion d'argent. Hein. Donc, vous voyez, sans prendre en compte l'argent, l'opportunité nous dit que vous allez pouvoir faire des rencontres des possibilités qui arriveront durant cette période de janvier. Hein. Il y aura des possibilités de rencontres où il y aura quelque chose à nouveau lié à l'argent. Une rencontre avec une personne qui a de l'argent, une rencontre euh, où vous, vous avez de l'argent et l'autre pas. Il y a quelque chose dans ce style. Et vous verrez bien, hein. peut-être c'est déjà présent, parce qu'il y a quand même deux fois la notion d'argent. Hein. Là et là, c'est quand même assez rare pour trois cartes. On va voir la suite, donc des opportunités, des rencontres, des personnes que vous allez euh, rencontrer. Peut-être justement l'argent pourrait être un problème ou un blocage aussi, ou des difficultés dans euh, cette possibilité d'évolution ou de création de couple. On va voir maintenant avec Laura coup de cœur ce qu'il nous donne. Donc, je prends pas mal de cartes, on va faire deux lignes. Je demande pour les sagittaires 1er au 15 janvier 2022. Sagittaire, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires 1er au 15 janvier 2022. 1 au 15 janvier 2022. Sagittaire, Sagittaire, 1er au 15 janvier 2022. Pour l'amour, qu'est-ce qui se passe pour l'amour Sagittaire, 1er au 15 vous pouvez regarder la coupe, on va de toute façon regarder ce que ça nous dit. Alors il y a quelque chose, il y a une relation qui nous dit non, une relation qui pourrait être possible mais on nous dit non. Elle ne va pas se faire, il y a des pro ou bien à proprement parler, que pour certains qui sont en couple, il y a des projets qui ne vont pas se faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être des projets que vous vouliez, par, par exemple pour, les, pour début d'année, partir en vacances ou en voyage, et il y a des problèmes financiers. On voit qu'il y a des projets qu'on pourra pas faire. Et ça peut être justement au niveau de l'argent. Alors, on va étaler tout ça comme il y a beaucoup de cartes. Les Sagittaires, on y va du 1er au 15 janvier 2022. Alors, une première ligne. Et on va faire une deuxième ligne. Deuxième coupe. Alors là, on nous parle de relations d'union. Ah, et puis cette fois, on peut faire des projets. On a nouveau cette carte de projet. C'est ben, des possibilités, hein. ça donne plus de probabilités au, au tirage. Pour d'autres, on nous dit non. Là, on dit pour certains qui sont en couple, vous pourrez faire des projets ou vous allez faire des projets de vous marier, de vous unir, de vous paxer, de rendre votre relation officielle. On va prendre une deuxième ligne. On va faire Sagittaire 1er 15 janvier 2022. 1er 15 janvier 2022. Et on va regarder de quoi ça nous parle. Toutes ces cartes. Parce que comme j'avais utilisé les dernières fois, c'était plus des cartes de l'oracle de G. Là, je vais reprendre un tirage. Avec des cartes sentimentales. Alors, première carte, on parle de masque. Que dans Alors, on va pas dire dans votre couple, ça peut être la lune. Des choses qui ne sont pas claires. Quelqu'un qui n'est pas clair dans la relation. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui peut être pas totalement honnête. Autour de vous, vous ou le partenaire. Mais on va voir plus loin. On voit, ça peut être aussi une énergie. Hein, une énergie de, de fausseté ou une énergie de tromperie que vous avez eue, que vous avez décidé de couper. On va regarder plus loin. Une déclaration, une guérison. Voilà, c'est ce, ce que je ressentais tout de suite. Alors, j'ai l'impression, ce que j'avais aussi vu pour les Sagittaires par rapport à leur évolution personnelle, c'est qu'il y a... Pas mal d'entre vous qui avez eu des tentations, qui avaient de la peine à vous stabiliser dans les relations, Oups. et que là on voit qu'il y a une guérison qui se fait, qui est faite, où il y a eu un déclic par rapport à quelqu'un ou à quelque chose dans votre vie sentimentale, euh, qui nous dit que vous coupez avec la fausseté, le mensonge, la tromperie, que vous auriez pu vivre certains sagittaires précédemment. Vous faites une guérison, Là-dessus, vous guérissez de ce problème qui était chez certains d'entre vous. Ou vous étiez souvent tom tombé sur des gens qui portaient un masque, certains sagittaires, ou que vous, ben, vous aviez tendance à aller voir ailleurs. Je l'ai souvent dit dans les tirages amoureux pour les sagittaires. On voit que vous, vous coupez avec cette attitude et qu'il y a une guérison, vous avez un déclic parce que peut-être vous ne voulez pas perdre la nouvelle rencontre que vous avez faite ou la personne avec qui vous êtes, ou pour une quelconque raison. Vous avez une prise de conscience qui demande de guérir ce problème qui était visiblement chez certains sagittaires, et avec la déclaration, euh, on peut voir qu'il y a effectivement une nouvelle rencontre dans l'air. Donc ça, ça peut être le passé, hein, le passé où on n'était pas dans la clarté, on, a, on était dans euh, des choses cachées. Mais il y a, ici, on voit, il y a bien des opportunités qui se présentent en janvier pour les Sagittaires. Il y a des rencontres, euh, des déclarations. Ça, c'est pour les sorties. Ensuite, on va voir si ça colle ou si ça parle d'une autre situation. Alors là, il y a l'air d'avoir pas mal de cartes noires. Euh... Oui, on peut dire à nouveau la même chose. En janvier, ça peut parler soit... Pour moi, c'est le passé. Hein? Parce que là, on me dit aussi, ça, ça peut être le passé, que vous avez un choix à prendre. Vous avez une nouvelle voie à prendre au niveau amoureux. Vous avez le choix d'être en triangulaire, d'être en couple à deux, d'être tout seul. Euh, parce que vous aviez vécu, par rapport à votre couple, des problèmes de jalousie. Donc, c'est justement... Euh... Trop souvent, on, on, on, on avait de la peine à vous faire confiance, ou vous alliez ailleurs, ou vous étiez euh, un peu frivole, ou votre partenaire. Hein. Toujours, vous pouvez interchanger les relations. Que pour certains, vous vous êtes fait des illusions, donc c'est pour ça que je dis ça peut être l'autre aussi hein, qui vous a. qui vous a qui a été faux, qui a porté un masque, parce qu'il pouvait avoir des relations, par exemple de tromperie, mais au niveau visuel, par des sites internet, par euh, comment dire par les réseaux sociaux, par les, par les écrits sur le message, etc. Donc moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une guérison importante qui s'effectue, qui a créé des problèmes qui sont à guérir. Si vous êtes en pleine guérison par rapport à ça, il y a eu vraiment un déclic important qui s'est fait. Après, je vais couvrir, on va voir ce que ça me dit. Il y a vraiment un déclic important qui s'est fait. Prise de conscience, peur de perdre quelqu'un. Là, on pourrait dire que vous êtes en fin de relation, en fin de cycle, comme je l'avais déjà dit. On commence quelque chose de nouveau et on voit bien le, le choix. Il y a un choix à faire. Mais je pense que vous allez, et vous avez la chance que grâce à ce travail personnel, vous allez faire une nouvelle rencontre. Là, on verra par rapport à l'argent. Vous me direz en commentaire dans quelle situation peut concerner cet argent. Est-ce que vous étiez avec une personne en dehors du couple qui avait de l'argent Il y avait quelque chose comme ça. Un peu de peine à être fidèle. Pour les sagittaires mais là ce début janvier on nous dit que vous avez compris et que c'est terminé cette histoire pour vous c'est que je coupe vraiment avec ce problème de jalousie ou oui, si vous étiez vous jaloux parce que je vous expliquais dans les deux sens qui faisait quoi vous vous êtes fait des illusions l'autre et puis par rapport au couple oui on va aller dehors après mon chat tu dois attendre un petit moment Là, on voit vraiment la maison, le couple, et puis là, on voit qu'il y a une tierce personne qu'on pourrait suivre ou qu'on a un visuel avec, qu'on a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, pas forcément concret, hein. Et ça, ça peut entraîner aussi pas mal de soucis, donc de confiance dans le couple. Je vais regarder avec le petit oracle de l'amour, donc pour les sagittaires, qu'est-ce qui va se passer en amour hein, du 1er au, 1er, au de faire, 1er au 15 janvier 2022 Sagittaire, 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Sagittaire, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message Comme regarder la coupe. Hein. Alors, il pourrait y avoir autour de vous une rencontre qui serait du signe du cancer scorpion-poisson. Ça, c'est pas vous. Donc, ça, notez si vous voulez. Hein. Ça peut vous donner une piste pour une prochaine rencontre. Et oui, il faudra lâcher prise. Il faut vous reposer. C'est peut-être quelque chose qui était difficile à faire. Je l'ai dit, je crois, dans un tirage dernièrement. Vous avez dû mettre beaucoup, beaucoup de force. Vous avez dû user beaucoup de persévérance pour changer cet état de fait chez vous. Alors, j'étale les cartes. Sagittaire 1er au 15 janvier. 1er au 15 janvier 2022. Et on va voir. Vous êtes protégés. Vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leur message. Donc, je ne vais pas forcément toujours vous montrer le, le message. Je vous le lis. Hein. Vous avez confiance. Vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leur message. Parce qu'une dame, elle dit Je ne voyais pas les cartes. Ce n'est pas le plus important. C'est d'écouter ce que je vous dis le message que je vous transmets. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes aidé par l'univers, d'accord Donc, on règle quelque chose, on règle un problème qui peut être depuis longtemps euh, dans votre vie. On parle effectivement d'une gestation, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la lune. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, qui est en train de naître. Pour moi, c'est une naissance d'un nouveau sagittaire en amour. C'est pas, euh, Je ne pense pas qu'il y a une grossesse dans ce que je vois dans le tirage, c'est la naissance... Arrivée d'un enfant ou un événement naissant, un événement ou une gestation d'un nouveau sagittaire en amour. Il y a quelque chose qui se prépare où vous êtes différent, où vous allez être différent face à vos partenaires. On dit attention ici avec la carte attaque magie où euh, vous aviez des personnes négatives autour de vous qui vous jalousent, qui pourrait vous faire, euh, qui, euh, qui ont pu ou qui peut vous faire des sales coups. Donc faites attention, il y a, un, il y a un peu de jalousie dans l'air, qui peut être d'un ex, attaque de magie, énergie toxique. Protégez-vous. Donc protégez votre nouvelle relation, protégez-vous euh, des personnes que vous ne sentez pas. Donc coupez, hein, avec, coupez euh, avec ces personnes. Là, on a le consultant, je vais prendre... Une carte supplémentaire, et là on nous dit réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. Donc votre interrogation, ben, vous vous la posez, on me dit oui. Donc oui, il y a une rencontre, oui, on règle les problèmes du passé, oui, il y a quelque chose en rapport avec les finances, peut-être avec cette nouvelle rencontre. Je pense que c'est en rapport avec une nouvelle rencontre. Hein. Parce que l'opportunité, l'argent, l'argent... Euh, vous verrez tout ça en janvier elle est peut-être déjà là c'est pour ça que je disais donnez-moi votre retour on va prendre une carte supplémentaire sur le consultant donc les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les sagittaires je coupe je prends une carte alors on nous dit d'attendre ou d'attente que ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai moi, j'ai l'impression que ça m'a pris toute l'année 2021 pour que vous régliez ce problème, que vous aviez à un moment donné cru que ça s'était réglé et ça ne s'était pas réglé. Vous êtes retombé dans vos vices, hein. malheureusement. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, les sagittaires au niveau sentimental. Euh, je regarde pour un conseil. Alors, je ne sais plus si j'avais vu un conseil tout à l'heure. Quel oracle que je vais utiliser on va prendre l'oracle des... des, je ne sais plus ce que c'est, des maîtres ascensionnés. Quel conseil ils ont pour les sagittaires en amour du 1er au 15 janvier 2022 Il ben, y en a une qui sort. Ben, vous avez le leadership, hein. vous avez cette force en vous, il vous faut utiliser votre force. C'est l'archange Gabriel qui nous conseille que c'est le moment, c'est bien le moment, l'attente, parce que ça a duré trop longtemps. Vous êtes dans un nouveau cycle 2022. C'est le moment pour vous d'assumer votre leadership. Donc votre, le fait d'avoir du caractère, d'agir, de, de changer les choses, de tirer les gens aussi derrière vous, d'avoir cette nouvelle énergie, d'assumer ce pouvoir et cette position et de guider les autres avec amour. Voilà pour vous mes chers amis Sagittaires, votre tirage amoureux du 1er au 15 janvier. Et j'attends vos petits messages de retour. À tout bientôt. Au revoir.